Du coup, le sujet du jour, c'est quoi Eh bah... Euh, le voilà Le pognon, d'accord pognon Et puis, euh, si eu assez pognon, bah un boss was really good. <rire> Ah, c'est pratique, les boules d'électricité Ah ouais, non, mais c'est... C'est dégagé ça du, chemin. du chemin C'est ça Ça, ça balait bien les mobs Non La boule magique, de ça fait lot. tout Aye. Et quand je veux pas bien, hop, tu vois, je. je bah <rire> vais mine Oh my god, don't destroy the food Comment ça mmh. Ah non, c'est encore la grosse brute qui va récupérer tout l'XP En même temps Si tu veux aller devant, euh, vas-y va. Ouais, j'y vais, j'y vais, mais tu cours trop vite hein. <rire> <rire> Faites place ah mais je rigole pas moi J'ai passé une très mauvaise semaine C'est pas des zombies qui vont venir me chier dans les bottes hein. Ouais non ça fait trop fois qu'elle passe à côté Je suis tellement content C'est juste pour l'ennuisé Je suis pas concentré je surveille un être vivant ça, ça se voit par ici Non de mon côté de mon côté Venez venez Un par un voilà tous en ligne droite c'est très bien Bien élevé quand même temps. Ça mérite un jambon. As as ha, ha, on ha, le pain, on pas le temps, pas le temps. Brilliant, You waiting for? Let's move. You're nice. Let's do Stop dragging Non. <rire> <rire> <rire> C'est le tourbillon, a... <rire> salaud. This no oh non. The... Oh, ah, la mort nous va si bien. Et qui c'est qui aura la couronne je... Ah Mais toi avec tes dash t'es en merde. Mais... Mais attends such Allez, allez, on a... on a pas le temps, ouais, y'a la mort pis. derrière. Attends, il y'a encore de l'or derrière. Non <rire> Bon, tant pis. Attends, même moi je suis parti Mais taper les portes Non, non. Mais non, Ah non, pas faut tuer les, les ennemis. Ouais Ouais Il compte pour moi, ceux-là On a perdu quelqu'un Bah y <rire> <Voilà>. Dégage <rire> Mais non, mais il ouvre mes placards Il roule dedans Eh oui Il y en a ici, il roule du thé, là Je note pour moi-même, le corps-à-corps, c'est pas pour les mages. Désolé, je vais du chat. Quoi? Et hey, encore bien les fous qui tapent! Je m'en fous! <rire> <pour rire> compte pour moi! Ta <rire> gueule! C'est pas le temps! J'ai pas fait tant de. Je crois qu'ils sont tous morts. Non. En bas à droite. Ah! <rire> J'imagine Lorque tout seul qui vient de voir en 15 <rire> secondes ses ennemis ses alliés se faire complètement ramasser et il y croit encore. Vous avez respecté la nourriture. J'en ai besoin. besoin quand elle a une couronne. Ah, ah oh. That's what I think of your je suis un mage berserk, j'ai pas le temps! <rire> on leur roule dessus! Bon bah on va pouvoir s'arrêter du coup! Ah, chouette! Allez. Attends, je veux dépenser des trucs moi, j'ai trop d'argent! Je vais m'acheter un poulet, ou une pièce! Hop! Ah! <rire> Comment ça, tu es le héros le plus avide? Attends, nécromancienne, combat à distance <rire> avec des coups de mêlée! <rire> oui! Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Le barbare a encore piqué ta place. Moi j'ai rien vu, moi je suis apparu en deuxième position, t'étais déjà en quatrième position. Mais, non, mais toi, toute façon, t'ouvres la porte, tu, tu bouscules tout le monde et tu as l'impression que c'était déjà comme ça avant. <rire> bah, le plus dur c'est que pas de poulet et pas de potion. Donc il euh... va falloir vraiment la jouer défensive. Hein. Et pas de potion, pas de potion. Ah, c'est ah, juste oui. pour le lol. Non, mais <rire> Anaïs! C'est justement ah à ce moment-là qu'on en a rien à faire! <rire> J'ai ma couronne! Bah, tant mieux, du coup, non. Ils mettent un peu de temps avant de rouper. Merde, Euh. Bah, bah, bah plus. Merde, Alors, pas pas moi! Poulet! poulez, Poulet! Euh, pour personne! Bon pour personne! Mais non! Bah, voilà! Pardon! Mais le Je député t as t as pour personne! Pour personne, ça veut pas dire que tu... Oh, c'est pas possible Attention à l'épée, hein. Ah, tout de suite, hey, quand je dévémage, qu'il leur saute dessus. Oh Euh, tout, je me suis pris une patate Dégagez-moi de là. votre C'est bien il fait du friendly fire. Attention il y a deux sorciers derrière le... Ouais, je vois ça. Ah, je l'ai, il est en haut à droite. Ah, je me vois pas. Attention des... Il y a une gargouille. Ah, il est où Je sais pas. Trouvez Il suffit juste de le touchoter en fait, hein. c'est ça qui est... Trop de monde, que... je vois pas où je suis. Attention! Oulala, oulala, oulala! Mes ombres font de. Les diables, c'est les pires! Bah, les, les gargouilles, les... Là, ouais. Mais les gargouilles, je renvoie les boules, ça one-shot, hein! Euh... Donc, c'est pour ça, faut ouais. essayer de rester groupé, parce que de toute façon, on se complète. Il y en a un autre. Non, non, non, t'es où, Spé? J'en ai eu un! Je suis mort! mort. Oh tu t'es tout pris là Anaïs Allez on y va on met la sauce Balance la purée C'est quel sorcier Il est en bas Il est en bas C'est bon Oh merde T'arrives à t'enfuir C'est bon J'ai eu la gargouille à gauche où est le sorcier En haut à droite. C'est bon, c'est bon. Ouais. Ah, il s'est pris ah, tout le boules dans la figure. Il est où là Ah ça spawn en bas juste... En plus, à quel point à à tel point il est. Oh merde Ouais, ouais, ouais, ouais. Non, ouais. dégage Ah Putain C'est bon, c'est bon. Ah. Non Oh L'épée. On oh, l'a, on oh, l'a, il est presque là. Allez-y, allez-y, les gars. Où il est Waves little hands in the air. Oulala, les sorciers, non, je vois, vois où je suis. Putain. Attention, ouais, aux sorciers. Ouh. Où est-ce qu'il est, qu est oh, Allez-y, les illusions. Allez, allez, hein, allez, allez, quoi, allez, allez, allez. C'est bien, bravo. Yeah. Ouais. Elle est rend difficile, on n'y arrivera jamais. Hein. <rire> euh, attends, this is not my final form. Atterri il Arakiri, rien du tout, vu l'allonge de son épée. Euh, S'il arrive à s'enfoncer la garde dans le beat, c'est déjà pas mal. Alors, il y a un Colisée, on peut essayer pour voir. D'essayer le Colisée du jour. Invitez vos amis à vous rejoindre en réseau local ou en ligne. Okay. Et on fait gaffe au poulet! poulet bonjour, bonjour, bonjour. Moi je dis on les bloque Ouf. sur les pics. <rire> <rire> ah bon finalement on les bloque pas sur les pics. Ah ils sont plus résistants que. Ils il one shot ou c'est moi? Aïe. Ah, il... ah bah ils ont vaincu tout le monde là. Ah comment ça, vaguin hein Vaguement plutôt. Oh non. <rire> on revient pas. Euh... If you keep destroying ça va être rigolo comme partie Bah ça veut dire surtout <rire> <rire> M'en fous je résiste euh, encore et toujours à l'envahisseur Bon bah j'aurais pas résisté si longtemps que ça ah, Ça serait ouais. bien d'utiliser les pièges à notre avantage du coup Il Y'a quand même de quoi faire Bah ouais mais les pièges vers où où tu veux, mais euh, là par exemple tu oh vois là... Euh, moi je les aggro sur du vide, c'est plutôt bien quoi. Parce que là tu vois les petits là, tu vois ils arrivent, ils se font one shot. Regarde, pouf Regarde, pouf Regarde, pouf C'est beaucoup plus simple comme ça Et comment ça se fait qu'on a déjà deux poulets qu'on ont sauté Moi je m'occupe du pilier Est hein... Euh... Attention Non, recule, recule, ouais. recule Hop Attention Naïs, t'as des gens qui viennent te voir. Hein ouais mais y'a les gros qui passent les petits piquent c'est pas le gros surtout c'est le sorcier hein parce wow. que les gros euh, les gros ça pose pas de problème oh, les gros bon, par contre moi mon, mon auto aim là il me gonfle un peu parce que ah, il chope les mobs et ah. il chope euh... pas le cristal allez Mage j'en attaque hein. j'ai bien fait de prendre la foudre je pense oui ça y est Ouh <rire> on va pouvoir les... c'est bon on les coince là tu les coince en bas regarde tu les gèles les, Mais les ils gars, je vois en bas parce que moi je vois pas les. Je vois en bas de les... voir en bas, regarde ce que je fais. Là maintenant, ce balle. que je voudrais essayer, c'est de faire des poulets. Perdu. Et c'est raté. Voilà. Et on les glace. Alors si je fais comme ça, moi j'ai juste besoin d'un spotter qui vient me m'aider au corps à corps et puis c'est bon. Voilà. Je vais prendre le poulet quand même. Ouh, pas cool. Oh, oh, oh, oh. Ah, fantôme, attention. Euh, Quelqu'un s'occupe des fantômes, s'il vous plaît. Voilà. Aïe. Il y en a en trois. Long, je peux les faire les fantômes. Il euh, y en a plus que trois là. Allez, viens, viens, tatat Non, hein, faut utiliser le décor. Là, on a l'avantage d'avoir un décor avantageux. Euh... Tu joues ta vie, toi, Euh, Et Naïs. Euh... Je veux bien que tu te la joues euh, super-héros mais euh... Voilà petit Mais mourir, il mourir, mourir, Mais non t'inquiète, euh, regarde ah pas de soucis The part done for. en bas coups, En bas Ouais Il y a un deuxième gros qui arrive en bas. Oh Non Non, c'est pas ça que je voulais faire. Attends, si je mets mes mages ici, tiens. Ah par contre, il faut se détruire les deux piliers en bas. Bah oui, c'est pour ça que je fais mes mages, Mais euh... Tu sais tu peux ressusciter, là. Bah ouais, mais si tu meurs... Euh... Euh... Je vais tenter d'échapper. Euh, moi je propose qu'on part tous d'un seul côté. Parce que comme il y a le... Ah Allez tout le monde à gauche Seb Le sorcier euh, Ouais mais les piques a passé euh... Oui mais justement euh. Par contre on a qu'une pièce hein Heureusement qu'on a Anaïs pour lâcher des caisses de temps en temps. En fait c'est vraiment la première fois qu'on joue stratégique à ce jeu. Ah bah t'as pas le choix là. On va au milieu Oui. Stratégique. <rire> ah bah Wouhou. écoute. Ouais oh. on a gagné une tenue moche. Une tenue moche.